Bonjour à tous, je m'appelle Lucie, je suis chargée de communication en sein de l'EFS, l'établissement français du sang. L'EFS est l'opérateur unique de transfusion sanguine en France. Nous exerçons une mission de service public dont le but est d'assurer l'autosuffisance en produits sanguins de notre pays. Vous l'aurez compris, quand on parle de produits sanguins, on parle de sang, mais surtout de vie. L'activité de l'EFS repose sur le fait de bâtir une relation pérenne avec des donneurs de sang bénévoles, Engagé pour sauver des vies. Aujourd'hui, l'EFS fait face à deux enjeux de taille. Le premier, c'est le vieillissement de ses donneurs. Motiver la jeune génération à venir donner son sang de manière régulière est un point particulièrement important pour répondre aux besoins des malades. Le deuxième enjeu, c'est la question du plasma. C'est une des composantes de notre sang. Aujourd'hui, avec du plasma, on transfuse des malades, mais aussi on fabrique des médicaments. La demande de ces médicaments est en constante augmentation. De ces enjeux est né un challenge interétudiant qui porte le nom de Plasma Cup. Aujourd'hui, c'est pour imaginer l'affiche de l'édition 2022 que nous faisons appel à vous, à votre créativité et à votre regard nouveau. Pendant les 24 prochaines heures, faites appel à votre sensibilité. Imaginez l'affiche qui vous donnerait envie à vous de venir donner votre plasma. Nous avons très hâte de découvrir toutes vos créations. Challengez-vous et surtout, amusez-vous.